oui vous avez bien lu le titre et bien vu mon chapeau aujourd'hui on va se demander si on n'est pas des dégénérés nous autres qui investissons dans les cryptos et dans les projets nft alors euh, en fait le, la vidéo c'est pas pour débattre si on est vraiment des dégénérés Il faut savoir que pour une personne qui est anti crypto et anti blockchain parce que oui euh, ça existe vous qui avez investi dans des cryptos vous êtes un dégénéré et moi encore je, je le serai encore plus puisque je fais des vidéos pour propager la mauvaise parole en fait si je fais cette vidéo pensez bien que c'est pas pour répondre à la question c'est parce que Quelques informations à vous donner en fait. Euh, déjà, revenons sur le mot dégénéré. Moi, j'emploie, je l'ai traduit en français euh, là pour la vidéo. Mais en fait, le mot approprié, c'est le mot anglophone hein. c'est les dégens. Alors, c'est pas un mot qui est propre au à la cryptosphère, mais disons qu'il a pris, il a gagné en popularité vraiment avec les crypto-détenteurs. Sinon, on l'avait déjà entendu en fait dans une série américaine. Et en gros, on parlait des dégénérés en fait au sens de décrépitude mentale et intellectuelle. On est d'accord hein. de toutes ces personnes là qui investissaient dans des cryptos n'importe lesquels euh, tant qu'en en fait elles pensaient gagner l'argent donc c'était la spéculation pure, elles investissaient dans des projets bidons et typiquement on en a beaucoup parlé avec la montée du yield farming, c'est à dire que là il y avait zéro recherche ou quoi, les mecs investissaient, enfin mettaient tout leur argent du all in etc comme en fait ils joueraient au casino là euh, le, ce que je veux vous dire surtout sur le DGN c'est que déjà de, euh, au fur et à mesure du temps on a un peu moins parlé des dégénérés enfin des DGN quoi et on a beaucoup plus parlé de du singe et en anglais, happer, faire du happing, etc. Et là, disons que l'image du dégénéré, elle s'est focalisée sur le, le comportement un peu mimétique que peuvent avoir les singes. Fatalement, ils nous font penser à des singes parce qu'en en fait, ils ne regardent rien sur le token. D'ailleurs, ils ne savent pas faire la différence entre un token euh, important qui a, une, qui a une histoire et un objectif et puis un autre. Euh, ils font exactement ce qu'on leur dit de faire, ce qu'ils voient faire. Donc, ils ne regardent pas l'équipe, ils ne regardent pas le white paper, ils ne regardent pas euh, le nombre de tokens en circulation ou quoi que ce soit, rien du tout. Ils investissent comme ça la chose la plus importante à comprendre sur le singe et pourquoi il a fait consensus à ce point là auprès de la communauté c'est surtout l'idée qu'il renvoie de, de, de l'adage l'union fait la force en fait comme vous, vous devez le savoir certainement la communauté elle est au centre elle est au centre d'un projet qui cartonne de n'importe quelle crypto monnaie et ça finalement avec le singe en fait on a tous compris indirectement que c'est peut-être l'image qui nous représente le plus dans la mesure où tout seul on peut rien faire mais ensemble on peut faire l'intelligence collective euh, et je vous en je développe près ce point tellement c'est important et en fait euh, si je vous dis si je vous parle de ces singes là c'est simplement pour vous expliquer rapidement euh, pourquoi en fait vous voyez autant notamment et en particulier dans les nft les images de ces singes et là typiquement vous pensez à, à au projet nft qui a fait le plus parler de lui et en plus où les stars maintenant investissent dessus c'est le fameux projet board ap yacht club qui a vraiment défrayé la c'est le cas de le dire. Et en tous les cas, par exemple, vous voyez, c'est des NFT qui représentent des singes. L'idée, c'est un peu de dire aussi global, parce qu'on est tous, faut le savoir, on est tous le dégen de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je vais trouver des, des types qui sont dans crypto-monnaies, des purs, dégénérés, c'est-à-dire des mecs qui investissent dans n'importe quel token sans chercher. Et puis moi aussi, quelque part, je serais aussi le, la dégénérée de quelqu'un qui investirait que dans des projets super solides. C'est-à-dire que là, c'est vraiment relatif au regard de l'autre, et c'est pas un souci. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, quand on utilise d'ailleurs les mots gens et, et AP, en fait, c'est des mots qu'on utilise aussi en auto-dérision. C'est très ironique et euh, on en rigole en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais la, la dimension de l'humour dans la crypto communauté globale, quoi, elle est très, très importante. Et donc, en fait, c'est un peu une manière de répondre en disant, bah si, si pour toi, être dégénéré, c'est d'investir dans les cryptos et dans la blockchain, bah, il n'y a pas de souci. Je veux bien être le dégénéré et je, veux, je veux bien être le gens Et alors, pourquoi cette vidéo Vous allez me dire simplement pour vous dire ça. Bah, déjà, je voulais vous présenter quelques éléments en fait de, de cette culture là et puis surtout ce que je voulais vous dire c'est que je sais que ça peut être un peu déroutant pour les personnes qui rentrent dans les communautés par exemple discord enfin sur des réseaux en fait quand elles veulent investir et surtout investir dans les nft il y a un langage qui est utilisé on fait référence à des, euh, des événements à, ou à des éléments propres à euh, la communauté crypto et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un type qui est sur twitter qui est vraiment devenu un collectionneur nft notoire et reconnu dans le domaine dites-vous qu'il a lancé enfin qu'il a créé il a ouvert le dictionnaire des dégènes hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler où il y a 67 termes qui sont plus ou moins bien expliqués et d'ailleurs dans lesquels tout le monde peut entrer et puis proposer sa, sa définition en tous les cas améliorer la définition ce que je voulais vous dire c'est que j'ai traduit ce dictionnaire c'est toujours bien de le lire en version anglophone parce que dans les communautés on écrit en anglais donc j'ai mis son lien de son tweet et de son tweet avec les 7, 67 termes et puis je vous ai mis aussi sous la barre d'infos le lien qui euh, je fais rien d'autre que de traduire mais je pense que c'est super utile moi j'aurais bien aimé l'avoir euh, il y a pas mal de temps on, a, on apprend sur le tas hein, sinon c'est pas un problème mais comme ça il y a des termes il y a des expressions que vous comprendrez tout de suite parce que si vous voulez faire partie euh, du club et en tous les cas bien faire partie de certains DAO de certaines communautés euh, il faut quand même parler le même langage ce langage de dégénéré et de singe et donc euh, c'est une manière pour vous déjà de comprendre les autres, hein, c'est pas rien, et puis surtout d'être compris par les autres. Donc voilà, simplement, petite vidéo euh, rapide pour, euh, pour vous présenter ce dictionnaire des DGENS. Et euh, là, je vais finir là-dessus en vous disant, bah, en tout cas, bienvenue au club, tout comme à moi, je vous le souhaite, tout comme à moi, on me l'a souhaité, en fait, il y a quelques années de ça. Voilà, ciao